C'est Martine. Je crois que ma nouvelle expo ne sera jamais prête à temps. Si seulement j'avais quelqu'un pour m'aider. Mais... Oh! Pas de Non. Nous n'avons même pas une égratignure. Oh, regarde ce que tu as fait. Oh, ne le gronde pas, c'est plutôt la faute de virtuose. Quant au triporteur, il est bon pour la dépanneuse. Comment ça, bon pour la dépanneuse Mais c'est impossible Regarde-moi ça. Mais j'ai une audition de piano très importante, moi Écoute, Emily, si tu veux, je peux t'emmener à ton audition. Oh, D'accord. Mais je te préviens, Vincent, si j'arrive en retard, ce sera de ta faute et je le dirai à mon père! Ce sera de ta faute et je le dirai à mon père! Oh là là, tout ça parce ah, qu'elle est la fille de Monsieur le maire! Oh là là là Il en fait une drôle de tête, Vincent! Oui, y a de quoi? Il vient de se faire renvoyer de la mairie! Quoi? Ne me dis pas que c'est à cause de cette peste d'Emilie. Hier, tu m'as dit qu'elle n'était même pas arrivée en retard à son audition. Ça ne l'a pas empêchée de la rater À cause du choc de l'accident Et tu crois que c'est pour ça que... D'après Vincent, c'est parce qu'il a encore embouti le triporteur. Mais ce n'est vraiment pas juste. Cet accident, ce n'est pas la faute de Vincent. C'est plutôt la mienne. J'aurais dû faire attention à Patapouf. Peut-être que si je raconte ça à Monsieur le maire, il reviendra sur sa décision. Comme je vous le disais, Madame Lambert... Martine Bonjour. Est-ce que tu peux repasser plus tard Je suis déjà en rendez-vous. C'est pour Vincent, monsieur le maire. Il ne faut pas le renvoyer. S'il a eu un accident avec le triporteur, ce n'est pas de sa faute. C'est d'abord celle de Virtuose non. et ensuite celle de Patapouf. Et donc, de la mienne. Hélas, Martine, j'ai bien peur de ne pas pouvoir revenir sur ma décision. Mais tais-toi, donc Virtuose. Laisse parler, monsieur le maire. Chut, toi, Mettez -toi. Mettez -toi. Vincent n'en est pas à son premier accident. Je peux même te dire qu'à chaque fois qu'il prend le triporteur, il a un accrochage. Oui, mais mais là, c'est différent. Écoute, Martine, ce n'est pas le seul motif de plainte contre lui. Madame Lambert se plaint que les rues sont mal balayées et que c'est à cause de cela que son chien avale tout ce qu'il trouve. Virtuose, vilain chien, rends ça tout de suite, rends. C'est parce que c'est mal balayé dans votre bureau que Virtuose avale des stylos, monsieur le maire Oh, vraiment, je suis confuse. Excusez-moi, euh... mon stylo. Oh, au revoir, monsieur le maire. Alors Et pour Vincent Vous voyez bien que ce n'est pas de sa faute si le chien de Madame Lambert fait toujours des bêtises et avale n'importe quoi. Écoute, Martine, j'ai déjà répondu à ta question. Vincent n'avait qu'à pas être si maladroit Maladroit Vincent Et le nombre de fois où il a réparé ton vélo quand tu avais crevé Ouais, c'est bien dit ça Il nous a tous rendu service un jour ou l'autre Tout le monde l'aime bien Vincent, pas vrai Ah oui, c'est vrai, il rend toujours service Vincent Vous pouvez dire ce que vous voulez De toute façon, je ne peux rien faire Je n'ai aucune influence sur mon père C'est lui le maire, pas moi Tu parles je suis sûre qu'il cède à tous ses caprices. Mais si Vincent n'a plus de travail, il risque de quitter le village, non Et s'il quitte le village, il va drôlement nous manquer. Oh non, il ne faut pas qu'il parte. Je crois savoir où il peut trouver du travail. Ce n'est pas toi qui disais que tu aurais bien besoin de quelqu'un pour t'aider Eh bien, je crois que j'ai trouvé la personne idéale. Vincent ben, Je ne sais pas trop. Euh... Il n'a jamais tenu de boutique. Est-ce qu'il y connaît quelque chose en céramique ou en peinture moi, je n'y connais rien. Et pourtant, tu m'as bien confié ta galerie l'autre jour, quand tu es allé chez le dentiste. Et j'ai même réussi à vendre quelque chose. Tu te souviens Bon, c'est d'accord, tu as gagné. Fais-le entrer, ton Vincent. J'ai fait ce que je pouvais. Bonjour, Tante Mathilde. Bonjour, Vincent. Bah, vous en faites une tête Ça ne va pas Oh, Non, tout va bien. Sauf que je me sens ici comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je vous remercie vraiment toutes les deux d'avoir voulu m'aider, mais je suis pas fait pour travailler dans une galerie d'art. Je comprends, Vincent. On n'a pas l'air de faire plaisir à Patapouf. Mais dis-moi, Vincent, tu adores les animaux si j'ai besoin de quelqu'un oh oui des bras solides seraient les bienvenus pour nettoyer tous ces box penser les poneys et les nourrir Mais pour ça il faut aimer les bêtes Alors je commence quand! Papa tchou. Papa tchou. Papa tchou. Émilie, sois prudente. Ce poney est nerveux ce matin. On dirait que tout se passe bien avec Vincent. Oui, il adore les bêtes et les bêtes l'adorent, mais... C'est malin. Tu l'as fait exprès ou quoi non, non, non, non, Vincent non. ne l'a pas fait exprès, euh, Vincent, j'ai bien peur que tu ne sois allergique au foin. Avec tes éternuements, tu risques d'effrayer les bêtes. Tu, tu ne vas pas pouvoir rester Malheureusement. Oh, ce n'est vraiment pas de chance. Ne t'inquiète pas, Bartide. En attendant de trouver un autre travail, je vais m'arranger pour. pour faire des petits travaux d'entretien à droite et à gauche. Ça ne pourra pas durer éternellement. La tête qu'elle a dû faire, Émilie, quand elle est tombée dans la boue Ce qui est moins drôle, c'est Vincent Il ne va pas pouvoir vivre uniquement en repeignant des volets ou en tondant des pelouses Tu as raison, c'est trop bête cette histoire Et tout ça, je suis sûre que c'est à cause d'Émilie Ah, oh, si seulement elle pouvait changer d'avis sur Vincent T'es-tu et fière comme elle est Surtout après son bain de boue <rire> Il faudrait un véritable miracle vire t Viens là, mon tando Virtuose, encore lui Mais, ce chat, c'est Némésis Oui, c'est lui C'est bien le chat d'Émilie Virtuose est tout calme, d'habitude. Je ne sais pas ce qu'il lui prend en ce moment. <rire> c'est le chat d'Émilie qu'il faut expliquer ça, pas à moi Mais Virtuose, mon chouchou, viens là C'est moi Virtuose, c'est maman Allez, Ouste, va-t'en Laisse-le descendre non, Arrêtez Au contraire, il faut vite prévenir Émilie que son chat court un grand danger Madame Lambert, vous devriez aller chercher quelque chose à manger pour Virtuose Je suis sûre que ça va le calmer Tu as raison Martine, je reviens tout de suite Tu ne bouges pas mon doudou, maman revient tout de suite Dès qu'il sera là, Némésis refusera de descendre de l'arbre Et pour faire partir Virtuose, excité comme il est, ce serait mieux d'appeler un adulte fort et courageux mm -hmm. Comme Vincent par exemple Faites quelque chose! Il faut faire fuir ce sale petit caveau! Vas-y, toi! Moi, j'ai trop peur! Il grogne tout le temps! Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est que Virtuose de Crécy. Il n'est pas si terrible que ça. D'habitude, non, mais en ce moment, c'est un vrai monstre! Peut-être quelque chose qu'il a mangé et qui n'est pas passé. Même ma maman est obligée de l'endormir rien que pour le sculpter. Mais on ne peut pas rester sans rien faire! Oui, bien sûr! Tu as raison! Je sais! Vincent! C'est est assez fort et courageux pour maîtriser Virtuose. Vincent, t'es sûr Oh oui. Allez hop, fil Virtuose, à la maison Tu es un bon chien Et mon chat Némésis, viens mon tout beau Némésis, descends de là tout de suite Viens, fais-moi plaisir et je te donnerai tout plein de croquettes Tu sais, Émilie, il a eu trop peur Il redescendra pas tout seul Ou alors, dans quelques heures Mais il ne va pas passer la nuit dehors quand même Vincent, va le chercher S'il... s'il te plaît bah oui, mais pour ça, j'aurais besoin d'une grande échelle Et la seule grande échelle qu'il y a dans le village se trouve sur le triporteur Seulement voilà, j'ai plus le droit de le prendre Sauf si c'est moi qui te le demande, j'insiste, j'expliquerai toi à mon père Et je, j'en prends la responsabilité T'es sûr Bon, dans ces conditions Oui, ça marche Mais non, il risque... Euh, oui, oui, t'as raison, Émilie. Déjà qu'il a eu très peur. Toudou, Némésis. Ne bouge surtout pas. Ouais Mon oh, Némésis. Oh, dis donc. Sans Vincent, ton chat aurait pu passer la nuit dans l'or Et se faire attaquer par des hiboux dévoreurs de chats. Bah oui, quoi. On sait jamais, hein. Heureusement que tu étais là, Vincent. Je ne sais pas comment te remercier. Très réussie, ton exposition! <rire> Finalement, tu en es venu à vous! Vous avez vu, monsieur le maire? Pas bah, une éraflure sur le triporteur! Oh! Vincent travaille à nouveau pour monsieur le maire! Oui, et on dirait que maintenant, Virtuose lui porte chance! Yes! <laughs>